Bonjour les amis, alors je vous retrouve exceptionnellement, j'avais envie de faire une petite vidéo pour les jours à venir, demain, après-demain, voilà, euh, assez rapide pour voir le message que vous devez entendre, voilà, quel est le message que vous devez entendre en ce moment, ces jours-ci, ça fera un petit peu au, office de tirage journalier, mais pas que, parce que ça peut être plus tard, bien évidemment. Alors toujours je vous propose deux choix, là j'ai fait deux petits mots différents, donc j'ai tiré au hasard, donc ça a commencé par la justice, le tas numéro 1 Et sinon le succès Le tas numéro 2, donc à vous de choisir un des deux ou d'écouter les deux si ça vous chante Mais si vous, avez, si vous voulez peut-être une réponse à une, une problématique, c'est bien de choisir un des deux quand même Ce serait moins éparpillé Allez, on écoute, on va regarder le numéro 1. Donc, justice, quel est le message que vous devez recevoir, entendre, ce qui va se passer prochainement pour vous dans vos vies respectives Je me connecte donc. Allez, go, ta numéro 1, justice. Ta numéro 1, la justice, quel est le message Waouh Je vois, des, je vois des nuages en forme de, on dirait un homme avec des ailes, donc ça fait un peu penser aux archanges. Alors, oh, il y a une amitié avec une personne solide. Et si vous avez quelqu'un de proche qui vous aime, qui vous apprécie, il y a de la tendresse. Ça pourrait être plus un papa, ça peut être plus quelqu'un de responsable, d'ouvert. Numéro 1, ça peut être aussi un patron, un élément un peu supérieur. Alors, supérieur dans le sens conscience ouverte, euh, protecteur. Alors, on a, euh, donc l'hiver, on a des manques. On a des manques, on a des blocages, on a une rupture sur ces blocages. On tourne le dos au manque. Euh, on fait des démarches, on reçoit des courriers, d'accord et on a le soleil ensuite. Donc c'est comme s'il y avait une réussite face à, un, à. Ouais, il peut y avoir des fins de contrat, des fins de situation. Voilà, on a des démarches légales, légitimes. Oups, je voyais pas que vous n'aviez pas la, la caméra tout à fait en face. Elle n'est pas trop centrée pour le coup. Ouais. Voilà, donc le message est quand même clair, c'est que après des manques et des difficultés. Vous rompez le lien, vous, a, vous abordez un nouveau, une nouvelle dynamique, c'est-à-dire vous arrêtez le chaos. Vous lui tournez le dos à ce manque. En plus, vous avez décidé d'abandonner le manque, la, euh, tout ce qui ne vous convient pas, qui ne résonne pas avec vous, les gens, la situation dans laquelle vous êtes, vous devez le savoir de toute façon. Il y a des messages, donc il peut y avoir des démarches <coughs> qui vont vous faire du bien en plus. Hein. Tout ces, toutes ces communications qui viennent, alors soit cet hiver, ça peut englober l'hiver, c'est-à-dire pendant les trois mois, il va y avoir des ruptures ou une rupture en particulier ou quelque chose qui va s'arrêter brusquement. Mais après, la pluie, le beau temps, c'est exactement ça. Et ça va être euh, soit sous peine d'un autre engagement, c'est-à-dire que vous allez vous engager ailleurs, autrement, parce que vous tournez le dos à une situation qui ne nous, qui nous vous convenait pas. Ça peut être aussi... Euh, une relation amoureuse qui ne va pas et vous faites des démarches qui va vous ravir parce que je ne sais pas si le lien d'une manière ou d'une autre va être un peu secoué, bouleversé et que du coup vous allez avoir le soleil derrière donc vous allez avoir la joie et le bonheur, la réussite. Donc euh, on vous incite dans ce premier tas de régler vos affaires financières, administratives avec un partenaire, euh, tout ce qui ne vous convient pas. Vous, on voit que ça s'arrête, les blocages, le manque en hiver s'arrête. Vous lui tournez le dos, vous faites ce qu'il faut, euh, vous communiquez que vous avez besoin effectivement peut-être d'autre chose, de plus de positif. Et ça se règle par des signatures ou des contrats ou des choses comme ça qui sont faites dans la matière. Hein, ça peut être vraiment matière. Hein. C'est signé, c'est euh, authentifié, je le fais, je l'acte. Le manque. On avait besoin d'un renouveau. Le silence, oui, il n'y avait peut-être pas assez de communication, il n'y avait pas assez d'échanges ici. On me dit qu'il y avait des problèmes de communication. Alors, euh, ne voyez pas que l'amour, hein, bien sûr. Ça peut être aussi des manques de communication dans votre entreprise, avec, votre, avec vos partenaires, euh, avec vos clients. Voilà, il y avait un silence il y avait un blocage au niveau de la communication et je ressens aussi l'énergie de Mercure, même si ce n'est pas que Mercure, mais des fois, ça en fait partie, c'est-à-dire ça réfrène un peu les énergies. Il y a moins de communication, il y a moins d'échanges ou alors c'est mal dit, c'est mal, mal, mal exprimé. On a une rupture. Alors, la rupture, voyez, elle va vous permettre d'évoluer. C'est une rupture positive pour avancer deux fois plus vite ou deux fois mieux. Même si... Non pas plus vite, parce que c'est quand même lent avec l'escargot, mais cette rupture va vous occasionner quelque chose qui va se construire ensuite. Ça va faire boule de neige. Ça va, Voilà, j'arrête quelque chose pour engager autre chose de mieux. Je tourne le dos et je discute, donc j'en parle. Alors peut-être que ça a été discuté réfléchis parce que moi j'ai besoin d'un renouveau, j'ai besoin de voilà, depuis un moment donné, peut-être depuis le printemps dernier, je suis en manque, je suis au ralenti, j'ai pas de communication, ça n'avance pas. Là, j'arrête, brusquement, je coupe le lien qui, m qui me dérange et j'en parle. Donc je parle avec quelqu'un ou je tourne le dos. Il y a un renversement de situation. On va s'exprimer en face à face. Il y a de la communication. Regardez, la communication revient parce que c'est la clé. Les démarches, en fait, à partir du moment où vous faites une démarche de communication, d'envoi de messages, de courrier, euh, de démarches administratives, si c'est un arrêt, d'autres choses, il y a une clé, une solution qui va apparaître. Et certainement, c'est ça qui va être débloquant. Le soleil, alors le soleil, le soleil, euh, il, va vous il va vous rapporter une certaine harmonie. Il va vous rapporter un bien-être. Euh, il peut y avoir aussi une, de bonnes nouvelles par rapport à un homme. Parce qu'on avait un homme aussi sous le paquet. Un homme un peu immature. Et on a la signature. Ah oh bah tiens, on a la signature avec une amitié. Donc, on dirait qu'on s'accorde avec quelqu'un. Ou on va s'accorder avec une autre personne. Peut-être que vous allez fermer quelque chose avec une personne, une entreprise, quelque chose comme ça. Et puis, une autre personne va vous sourire. <rire> va vous faire euh, ben voilà, vous faire du bien. Elle va être d'accord avec vous. Une signature qui vous fait du bien. Une signature avec quelqu'un que vous aimez bien aussi, avec un proche, un engagement. Donc voilà le message, et eh bien voilà la justice. Hein. Il y a peut-être des déclarations, euh, des fermetures, on clôture un chapitre et puis on en engage un autre bien meilleur, on discute. Euh, et puis euh, tout ce qui est clé, euh, tout ce qui est message est vraiment important dans cette histoire parce qu'il y avait le silence et ça bloquait. Le silence était bloquant. Euh, le manque de communication, d'échange, c'était bloquant. Donc vous arrêtez tout ça et vous avez décidé d'avancer et de vous exprimer. Peut-être que ça va décanter des choses. On vous dit de vous exprimer, hein, d'exprimer aussi votre ressenti par rapport à un, un ami, un amant, quelqu'un, un partenaire, euh, quelqu'un que vous aimez beaucoup. On dirait qu'il y a un accord entre vous. Donc, voilà le premier message que vous deviez entendre, le tas numéro 1. C'est la justice qui va, euh, qui, va donner, euh, qui va sonner le glas. <rire> ok, et puis on va le demander aussi sur le plan sentimental. Oula Je ne sais pas que mon téléphone tombe. Sur le plan sentimental, alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous devez savoir sur le plan sentimental ces prochains jours alors, on dit à partir de demain, donc euh, le 10 janvier et plus, les prochains jours. Qu'est-ce que vous devez savoir sur le plan sentimental Qu'est-ce qui arrive à vous Le tas numéro 1, donc, de la justice. Tas numéro 1 de la justice. Mmh. Je préfère euh, les choisir parce que j'en veux absolument 3 d'abord et puis après on verra. Alors, message pour le tas numéro 1. Qu'est-ce qu'il devait savoir sur les événements prochains sentimentaux Merci de, de, de répondre à la communauté. Alors, adieu la routine, ça va bouger, ça va swinguer. Hein, par rapport à des sentiments, relations secrètes. Alors tout dépend de comment vous voyez la relation. Ça peut être euh, quelqu'un qui n'a pas avoué ses sentiments et vous avez juste des sentiments pour quelqu'un. L'autre ne l'a pas, ne vous a pas dit textuellement, euh, franchement que vous vous aimiez. Mais il y a quand même adieu la routine. Hein. Donc ça va bouger, ça va changer. Peut-être c'est une relation qui est plus ou moins secrète, discrète. Pourquoi Parce que d'abord vous allez vous éclater ensemble, vous allez sortir, vous n'allez pas voir l'amour venir. <rire> Euh, ou alors, on vous demande de sortir, de vous évader. Bon, on peut s'amuser ici. Là, il y a quand même un quotidien qui change. On a juin et juillet, vous voyez, ça peut être en connexion avec l'été. Quelqu'un rencontré l'été. Ou né en été. Alors, pour euh, le premier tas... Oui, ça peut être quelqu'un rencontré sur la période juin-juillet. C'est possible parce qu'en été, c'est vrai, c'est fort possible. Alors, votre âme sœur n'est pas prête. Il y a une distance géographique ou une distance émotionnelle. Il y aura une concrétisation des projets. Donc, c'est une belle avancée. C'est-à-dire que vous passez d'une âme sœur qui n'est pas encore prête. Vous l'avez rencontrée. Vous ne l'avez pas rencontrée, mais en tout cas, vous n'étiez pas tout à fait en accord. Là, vous vous tournez le dos. Ça peut mettre du temps à cause d'une distance et d'un déplacement qui doit se faire. Et à ce moment-là, il y aura une concrétisation des projets. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui habite euh, qui habite pas à côté de chez vous, quelqu'un qui doit faire un déplacement avec vous, sans vous, je ne sais pas. Il y a une question de distance. C'est pour être aussi une distance émotionnelle dans certains cas. Hein, parce qu'on peut élargir la distance émotionnelle puisqu'elle n'est pas prête. Mais attention, elle n'est pas prête peut-être aussi pour s'installer à deux. C'est juste une, un passage. Euh, concrétisation des projets. Alors, c'est peut-être ça en fait, la notion euh, que ça reste secret tant qu'il tant qu n'y a pas de certitude dans la relation. Ou alors, vous allez devoir... Vous déplacez, allez vers lui ou vers elle, ou lui va venir vers vous, et concrétiser une, une construction de projet à deux, par exemple. Ça peut être des projets même professionnels, un projet de vie à deux, projet de vie commune. Mais ça, ça, me, ça me semble stable, de toute façon. Si aujourd'hui, ce n'est pas stable, ça va le devenir. Si aujourd'hui, vous ne savez pas si c'est la bonne, c'est peut-être la bonne, mais qu'elle n'est pas prête simplement. Qu'il y a une notion de distance. Voilà, distance... Une distance émotionnelle aussi pour construire une vie à deux. C'est compliqué des fois de s'investir dans une vie commune, euh, d'assumer en fait, voilà, de se relancer dans quelque chose de sérieux. Et ça peut faire peur. D'où les, hein, les secrets. Voilà, voilà, mes amis. Bon, voilà le message pour les prochains jours. Le deuxième, on va regarder le succès. Ceux qui ont choisi le succès allez 12 30 12 40 alors quelles sont les énergies qu'est ce que vous devez savoir tas numéro 2 le succès pour les prochains jours qu'est ce que vous devez savoir pour les prochains jours quand vous tombez sur la vidéo c'est intemporel toujours hein wow. Plat numéro 2, succès, on a ben, encore la période d'hiver avec une femme. On a des blocages aussi par rapport à une femme. Été, hiver, donc ça peut être la période d'hiver. Chemin, Là, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir. Nouvelle voie, nouvelle direction. Pour l'énergie féminine aussi, c'est-à-dire votre sens sensibilité, euh, intuition, douceur. <rire> Alors, on a justement de la douceur avec la main qui se tend, la générosité, la proposition d'une signature. Bah, ben, dis donc, avec un ah, de succès. On va vous proposer quelque chose qui est en relation avec votre maison, construction de maison, une vie à deux, euh, une, euh, un contrat qui engage une stabilité derrière. Il y a une offre ici, il y a une offre de signature. Signature de contrat, quelque chose comme ça. Le tas numéro 2, bah d'ailleurs, il y a le succès. Hein. <rire> La justice déjà disait qu'il y avait un petit problème. Hein, et là, le succès dit déjà que vous êtes au, dans le succès. Vous avez déjà euh, avancé. Ouais. Vous avez un déplacement, un voyage qui arrive, une proposition de, de voyage. Oh, regardez, encore une signature qui va vous rendre heureux, heureuse. La maison, oh punaise, c'est pas vrai. On a, on a vraiment le contrat d'engagement. Dans cette histoire et ah ben regardez on est passé par des tris, de la tristesse bizarre hein? on a été un petit peu tout euh, tourmenté en fait on a la tristesse euh, peut-être que vous avez euh, eu à, à passer un cap à un moment donné qui n'a pas été facile parce que la tristesse c'est ça hein? les pleurs le désespoir euh, vous êtes incertain désespéré par rapport à une signature mais elle va finir par arriver Hein, tout ce qui est engagement, dans la solidité, dans, le, dans les achats. Acheter une maison. Vous avez une signature. On a vraiment les contrats, la proposition qui est faite. Ça peut être un déménagement puisqu'on a la maison et le voyage. Ça peut être un voyage qui va vous faire plaisir. Vous allez acheter ce voyage. On va vous le proposer, on va vous l'offrir. Mais ça passe par une période peut-être un petit peu galère. Alors, proposition... Alors, la proposition, elle a été interrompue. Euh... Proposition de break. On vous donne envie de faire un break sur une situation bah, certainement dû à, à ce chagrin. La signature, on a une chance, donc une occasion effectivement de signer, de contracter, d'acter, d'être d'accord avec une personne ou avec une entreprise. Ah oui, oui, oui, vous allez regarder, vous avez une construction de via deux, un échange, un échange entre deux, deux personnes qui s'aiment, aussi bien que deux personnes qui se parlent en face et qui vont être dans l'échange et qui vont acter. Je ne sais pas s'il y a une notion d'achat ou de vente ou d'accomplissement d'un contrat, parce qu'il y a le contrat, le mariage. On a le voyage qui arrive. Le voyage. Ouh, le voyage, regardez, ça va avancer. <rire> Je ne sais pas si c'est un voyage, un déplacement qui va vous faire progresser, c'est possible. Ça va vous faire progresser ce voyage. Ah, peut-être que vous parlez d'une... Par exemple, vous parlez avec votre partenaire d'une séparation temporaire parce que vous allez partir euh, pour un autre contrat qui va vous rapporter de l'argent ou qui va vous faire euh, des bénéfices parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de partir, vous avez besoin de, ouais, de faire un break dans votre vie. Alors, si on vous le propose, j'ai envie de vous dire, allez-y. Parce qu'il y a une reprise ensuite. C'est peut-être un break, une signature. de voilà, Entre deux, vous allez signer quelque chose qui va vous faire partir, qui va vous faire ravir. Le, vous allez être heureux, en fait, avec ça. Il y a une invitation. Hein. Regardez, il y a des invitations vraiment à faire la fête, à être heureux. Euh, il y a même peut-être des invitations de mariage, d'engagement. VRP, on, a, on retrouve l'énergie aussi du travail. Euh, on peut avoir un contrat de travail, discuter à la maison de ce contrat. Ah ouais, c'est super pour le deuxième. Et on a bien le succès. Ah, regardez, on a le, les pleurs à cause de la, de la tricherie, de la tromperie. Alors, c'est certain que, que ce n'est pas tout, tout le temps facile hein, ce n'est pas tout rose il euh, y a certainement des jaloux il y a certainement des problèmes parce que vous avez eu peut-être à accuser une déception, accuser des, des retards, euh, voilà tous les petits serpents autour de vous, euh, des, de la malhonnêteté, etc. Et du coup, ça vous fait du mal. Mais là, j'ai quand même euh, un revirement. Un revirement, c'est peut-être de faire un break justement avec ce chagrin, avec ces hypocrites et d'aller vers autre chose et d'accepter tout ce qui est contrat, engagement et qui même euh, peut concerner votre travail, votre commerce ou l'engagement qui va vous faire partir. Parce qu'on a le voyage en l'air, le, le voyage par avion qui peut être à l'étranger, qui va vous faire progresser, et un voyage aussi à terre, le train. VRP. Et on a bien une, un accord qui va se solder. Euh, J'ai l'impression que vous allez euh, signer un contrat, vous allez acheter, vous allez concrétiser, et que ça va vous faire peut-être... Échapper pendant un petit moment de ce chagrin, ou de cette peine ou de ces problèmes à la maison ou de, ou de ces jalousies qui sont autour de vous en ce moment. Ok Donc, euh, c'est un gros message important aussi. Avec le succès, ça résonne bien. Vraiment en chaleur. Voilà. Super, je suis invitée. Super, on m'a accordé le contrat. Super, voilà, je vais signer. Je vais devoir voyager pour signer le contrat. C'est peut-être même à l'étranger. Je vais partir à l'étranger, mais là, à l'étranger, je gagnerai plus. J'évoluerai beaucoup plus vite. Ce genre de choses. Peut-être ça ne va peut-être pas plaire non plus à quelqu'un qui habite avec vous. Hein. Si vous partez à l'étranger, vous le laissez ou la laissez. C'est vrai que ce n'est pas, pas facile, mais c'est mieux. J'ai l'impression que c'est mieux. Alors, sur le domaine sentimental, oups, on va regarder. Le message pour le tas numéro 2, succès. Qu'est-ce qui vient à vous dans les jours à venir, demain, après-demain Donc, on est le 10, à partir du 10 janvier. Qu'est-ce qui vient envers vous Qui vient vers vous, pardon, j'ai plus parlé. Qu'est-ce qui vient vers vous Domaine sentimental. Encore <rire> bah, J'ai encore la, la déplacement, donc euh, tout à l'heure aussi, il y avait une histoire de distance, de quelqu'un qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, comme le VRP, mais aussi hein, peut-être une distance euh, émotionnelle, puisque la, la relation est vécue de manière secrète ou discrète. Message pour le, da, le tas numéro 2, succès. Prochain jour, qu'est-ce qui se passe Surprise, waouh. Éloigne-toi. Ouf. Oh. Rencontre de, lors d'une sortie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en rapport Parce que tout à l'heure, j'avais il me semble que j'avais une histoire aussi. Éloigne-toi, peut-être des. Éloigne-toi de l'hypocrisie ambiante. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Pour certains, ça va être une invitation à être heureux. Vous voyez, j'ai l'invitation là. Rencontre lors d'une sortie. Est-ce que est Est ce n'est pas quelqu'un à s'éloigner, justement Est-ce que ce n'est pas une personne qui ne vous correspond pas, avec qui ça ne marche pas, et puis qu'il y a finalement une surprise qui va arriver dans votre, dans votre énergie En fait, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, vous, vous ne vous y attendez pas. Éloigne-toi, il euh, y a aussi la notion de partir, hein, de vous éloigner de là où vous habitez, de vous changer les idées, c'est peut-être en vous éloignant que vous allez rencontrer cette personne. Distance géographique. Euh, ça me pose problème, parce qu'éloigne-toi, ce n'est pas, pas positif du tout. Ça veut dire éloignez vous de la personne avec qui vous êtes, parce que vous n'êtes pas bien. Donc, vous devez le savoir, hein, euh, certainement, s'il y a des blocages, des trop gros blocages, et s'il une trahison, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, avec qui vous ne vous sentez pas bien, frustré, sans arrêt, c'est éloignez-vous de cette personne, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver de toute façon après. Il y a comme une rencontre, une surprise, mais que vous, vous devez vous éloigner d'une un, relation qui ne vous convient plus. Et vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie, d'une invitation. Elle va vous inviter. Vous allez peut-être même avoir des nouvelles. Mais j'ai peur, peur aussi d'avoir un, un, un, une autre version. C'est de rencontrer quelqu'un par surprise, c'est-à-dire d'avoir des nouvelles, mais que cette personne n'est pas vraiment bien. Elle va juste venir, voilà, trinquer et c'est tout. <rire> Ah ouais, éloigne-toi, distance géographique, c'est fou ça. Poids de la famille. Quelqu'un qui a, qui a sur le dos des responsabilités d'une famille, d'une vie de famille. Donc, euh, avec les rencontres par les moyens de télécommunication, ça veut dire que vous pouvez être à distance. Ouais. Vous pouvez être à distance, mais je vois quelque chose qui n'est pas encore solide parce qu'il y a quelqu'un ici qui a euh, des responsabilités ou un jugement de la famille qui pèse. Et du coup, bah, cette personne n'est pas trop euh, investie avec vous. À voir si c'est éloigne-toi de cette personne parce que bon, elle a trop de responsabilités, trop de choses, elle est à distance et euh, c'est trop de complications pour vous deux. Et puis vous allez vous, vous parler à distance, etc. Mais ça va pas avancer. Certes, il y aura une surprise, mais est-ce que c'est la bonne J'ai un, un peu peur. J'ai un peu peur. Bon, en tout cas, cette personne a, a, a des choses à régler. Euh, on a plus de légèreté, on a moins de certitude ici. Ce qui me fait peur, c'est éloigne-toi. Parce que normalement, c'est pas bon. Hein. Ou alors, vous devez vous éloigner d'une personne pour en rencontrer une autre. Voilà. Et c'est vous qui avez le poids de la famille. C'est-à-dire, vous vivez avec quelqu'un avec qui ça ne va pas. Ok Voilà, mes amis. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Donc, On regardera peut-être plus tard. Dans les quelques jours qui arrivent, je ne sais pas si je continuerai à faire ça. Mais en tout cas, dès que j'ai le temps, dès que j'ai l'envie, surtout l'envie, <rire> voilà, je, je, si j'ai envie de faire un tirage, je vais le faire avec plaisir. Je préfère que de me forcer, autrement ça ne va pas le faire. <rire> voilà, donc euh, j'espère que ça vous, a, vous aura donné quelques petits indices pour les prochains jours et les prochaines actions à faire. Bisous, bisous, merci à tous.